amis jardiniers chers abonnés bonjour alors vous l'avez compris je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un élément absolument indispensable à la vie il s'agit donc de l'eau indispensable à toute forme de vie sur notre planète en tout cas l'eau donc dans le cadre du jardin et plus particulièrement dans le cadre de notre sol L'idée aujourd'hui n'est pas de vous donner un cours à proprement parler d'agronomie avec toute la terminologie technique qui accompagne mon propos, euh, on va laisser ça de côté pour mes élèves, euh, s'ils me regardent je pense qu'ils apprécieront, euh, l'idée c'est plutôt aujourd'hui de voir ensemble euh, et bien comment euh, se comporte l'eau dans le sol et de quelle manière est-ce qu'on peut euh, agir un petit peu, euh, essayer de, voilà, de régler un peu les problèmes qu'on peut rencontrer dans la gestion de cette eau au niveau de notre sol. Alors de quoi se compose notre sol Eh bien c'est simple, il y a d'abord une fraction minérale qui va se composer essentiellement d'argile, de limon, de sable également, ça c'est pour la partie minérale de votre terre. Hein. Ensuite vient s'ajouter à ça une fraction organique. Alors l'organique c'est quoi Eh bien c'est tout ce qui a le vivant pour origine, hein, il va s'agir euh, essentiellement de d'éjections par exemple, de cadavres, de déchets végétaux, euh, débris euh, divers, pourvu que ça ait euh, quelque chose de vivant pour origine. Alors il y a également une fraction gazeuse, alors de quoi s'agit-il Eh bien essentiellement d'air, euh, mais également d'autres gaz hein, et de la vapeur d'eau qui vont être issus de toute la respiration, de tout ce qui vit dans votre sol finalement. Et enfin, une fraction liquide, eh c'est tout simplement l'eau hein, qui va être présente euh, en plus ou moins grande quantité, c'est très variable dans votre sol. En fait, lorsque vous tenez une poignée de terre entre les mains, la fraction solide est toujours invariable. Les variations elles, vont se faire au niveau des lacunes entre les agrégats de votre sol. Euh, en sol sec, par exemple, vous aurez peu d'eau et beaucoup d'air. Mais vous aurez la même quantité de, de particules solides avec beaucoup plus d'eau et beaucoup moins d'air dans un sol humide, tout simplement. Alors l'eau est un élément indispensable à la vie de nos végétaux et donc dans le potager c'est vraiment quelque chose d'important. Cette eau va en fait euh, servir de transporteur pour tout un tas d'éléments minéraux euh, qu'elle va dissoudre dans le sol. ça va devenir euh, Cette eau va donc devenir ce qu'on appelle la solution du sol, euh, va être absorbée par les plantes. Alors on va parler à ce moment-là de sève brute, et va être acheminée dans la plante pour y subir les transformations liées à la photosynthèse euh, ensuite. Hein. Voilà. Donc l'eau a une fonction un petit peu de transporteur à ce moment-là, euh, pour tous ces éléments minéraux indispensables à la vie de nos végétaux. Alors que se passe-t-il lorsque la pluie arrive sur votre sol Eh bien tout d'abord, il euh, y a une partie de cette eau qui va s'échapper en surface, c'est ce qu'on appelle l'eau de ruissellement. Ensuite, vous avez l'eau qui va euh, percoler, hein, c'est-à-dire qui va s'infiltrer euh, de la même manière que dans un filtre à café, c'est ce qu'on appelle donc l'eau de gravité qui va s'échapper vers la nappe phréatique par infiltration. Une partie de cette eau va également s'évaporer directement depuis le sol. Votre eau aura été en partie consommée par les végétaux, ces végétaux transpirent et vous perdez donc de nouveau une partie de cette eau par transpiration du feuillage des végétaux. Ce qui reste euh, au niveau du sol et qui est accessible euh, à vos végétaux, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Ça c'est très important. Il faut veiller euh, toujours, si possible, à ce que euh, cette quantité d'eau là soit bien, euh, bien en place dans votre sol. Si c'est dès qu'on quitte la réserve utile, il faut essayer d'y revenir et eh bien pour euh, maintenir un petit peu vos végétaux dans ce qu'on appelle, euh, disons, une zone de confort en quelque sorte. Hein. Alors les proportions d'eau dans le sol vont varier fortement en fonction des conditions climatiques. Et ce qui peut arriver à un moment donné, c'est qu'on va se retrouver en déficit. Il y a toujours de l'eau dans le sol, mais les plantes ne réussissent plus à prélever cette eau. Cette eau est fortement retenue par le sol, par la porosité du sol. On arrive à ce qu'on appelle le point de flétrissement. C'est très facile à reconnaître, on voit les végétaux euh, ben, fanés, hein, tout simplement. C'est pas irréversible, mais à ce stade-là, il est temps d'apporter de, de l'eau d'une manière ou d'une autre, sans, sans trop traîner quoi, quand même. Alors, dans le cas euh, de précipitations, euh, disons, un peu, trop, euh, un peu trop importantes ou d'arrosage excessif, vous risquez d'avoir un ruissellement important et avec ça, une érosion superficielle de votre sol. Euh, ça, c'est important parce que vous perdez finalement surtout les argiles. Et même si vous pouvez rapporter de la matière organique dans votre sol facilement, les argiles, euh, ce n'est pas possible. Il hein, n'y a que la nature qui est capable de produire ces argiles et ça prend des millions d'années, hein, tout simplement. Perdu, c'est perdu. Alors il faut faire attention, en cas de précipitation importante ou d'arrosage excessif également, on peut en venir finalement à dissoudre un peu les, les, d'éventuelles matières fertilisantes qu'on aurait apportées préalablement, et ces matières fertilisantes peuvent se retrouver lessivées, hein, c'est-à-dire emportées avec l'eau en excès, ni plus ni moins. On peut constater parfois des pertes importantes de cette manière. Alors dans le cas d'un sol hydromorphe, c'est-à-dire un sol qui va retenir beaucoup trop d'eau une bonne partie de l'année, eh bien c'est la structure qui se dégrade, votre sol aura du mal à se réchauffer également, et puis à terme vous risquez euh, clairement euh, une asphyxie des organismes qui vivent dans votre sol et des racines également des végétaux qui s'y trouvent. Alors que faire lorsque vous vous trouvez dans une situation euh, d'excès d'eau un peu un peu compliqué parfois euh, on peut quand même envisager quelques solutions telles que le drainage alors ça c'est assez lourd à mettre en place mais on peut prévoir la pose de drain à un moment donné sur un terrain s'il en a vraiment besoin euh, on peut également corriger un sol excessivement argileux ça on va le faire avec de l'apport de calcium notamment on peut aussi apporter un peu de matière organique et surtout encourager toute la faune du sol. Hein, on sait que les galeries de verre de terre notamment contribuent vraiment à améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol. Alors on va voir ensemble comment faire maintenant pour euh, favoriser un petit peu une bonne rétention en eau au niveau du sol de votre jardin le vent dessèche énormément les sols, au moins autant que les hautes températures, et donc l'installation d'un brise-vent qui se veut perméable à 50%, ça c'est très important, et bien ça peut être également une bonne solution. Ensuite on va maintenir un taux suffisant de matière organique, la matière organique décomposée produit l'humus, vous le savez, et cet humus est un excellent rétenteur euh, en eau. Hein. Le paillage, hein, le paillage du sol, on sait très bien que euh, la démonstration n'est plus à faire, ça conserve parfaitement l'humidité au niveau du sol, et ceci euh, je dirais durablement. Alors on entend souvent dire qu'un binage vaut deux arrosages, Eh bien euh, c'est tout à fait exact, hein. la démonstration est facile à réaliser, euh, si on regarde ce morceau de sucre plongé dans le café, on voit très bien le café monter par capillarité dans ce morceau de sucre. Hein, le café suit simplement les, les, les lacunes là encore entre les grains de sucre agglomérés dans, dans, dans ce morceau et euh, se ferait un chemin vers le haut. Maintenant, si je prends deux morceaux de sucre l'un au-dessus de l'autre, avec un espace entre les deux qui correspond à, à ce que j'aurais produit dans le sol avec un coup de binette, hein, tout simplement, euh, eh bien, on voit que le café ne peut pas monter jusqu'au sucre du dessus. C'est très simple, hein, si vous passez un coup de binette dans votre sol, vous allez casser tous les canaux euh, capillaires par lesquels l'eau remonte jusqu'à la surface pour pouvoir s'évaporer. Alors il est important d'arroser euh, peut-être moins souvent, mais de manière plus copieuse. Ça c'est très important. De cette manière, vous allez éduquer vos végétaux à produire un enracinement beaucoup plus profond. C'est important pour deux raisons. D'abord, vous allez augmenter ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire la zone explorée euh, par les racines dans votre sol. Euh, la zone qui est donc aussi influencée par vos racines. Et c'est toute la vie de votre sol qui va s'en trouver augmentée. D'autre part, en cas de sécheresse passagère notamment, votre plante sera bien plus à même de résister, de faire face à cette sécheresse si elle a développé préalablement un système racinaire profond. Alors il est important aussi que vous favorisiez le développement des champignons de votre sol, en particulier les champignons mycorhiziens. Ces champignons, une fois associés aux racines de vos plantes et pourquoi pas de vos légumes, seront capables d'explorer le sol bien plus loin que ne le peuvent les racines de vos plantes. Cette exploration va permettre de prélever de l'eau là où les racines de vos végétaux ne sont plus capables de prélever euh, dans des interstices très très petits où seuls les champignons sont capables d'aller. Cette eau sera ensuite acheminée jusqu'aux racines des végétaux et la plante apportera un petit peu de sucre en contrepartie euh, pour nourrir le champignon. Ce n'est pas un service gratuit non plus. Hein. Il s'agit d'une symbiose, hein, une association bénéfique mutuellement aux champignons et à la plante également. Voilà, j'espère donc que ce petit point qui ne se voulait pas trop technique euh, vous permet de comprendre un peu mieux comment se comporte l'eau dans votre sol et surtout de quelle manière vous, vous pouvez agir là-dessus. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao